Le jeudi 11 avril 2019 se déroulera la Sim Cup. Elle aura lieu à l'ABS Lab 6 rue de la Milletterie, bâtiment D1 à la Faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Cette rencontre amicale mettra en compétition 8 équipes pluriprofessionnelles dans des scénarii sur SimMan 3G vidéo projetés en direct au public. Infirmiers et infirmières diplômés d'État, aides-soignants ou aides-soignantes, ambulanciers ou ambulancières médecins et internes de Sainte à Chinon mettront en commun leurs compétences médicales et collaboratives pour répondre de leur mieux aux simulations d'urgence médicale tirées au sort. Que le meilleur soigne